À tous. Je vois souvent revenir la référence à cette maxime bien connue, diviser pour mieux régner, dans les articles ou les vidéos qui analysent et qui commentent les stratégies sanitaires de nos gouvernants. Il est vrai qu'il s'agit là d'une forme de stratégie militaire, politique ou économique, qui a été utilisée depuis la nuit des temps. Et elle est d'autant plus facile à employer qu'elle s'appuie sur les réalités des fonctionnements psychologiques et sur des différences entre individus qui provoquent, du simple fait de leur existence, les dissensions et les divisions. En fait, il n'est même pas besoin d'adopter une stratégie pour que les individus finissent par s'opposer entre eux, et il y a une foultitude de raisons pour cela. D'ailleurs, je crois que chacun d'entre vous a pu s'en rendre compte de multiples fois dans son existence. Dans les précédentes vidéos, je vous ai présenté différentes grilles de lecture qui permettent de distinguer quelques-unes des sources de ces divisions. Il y avait là déjà de quoi réfléchir sur un certain nombre de causes de division entre humains. Dans cette vidéo aussi, je vais revenir à la psychologie du développement individuel. Cela sur la base des travaux d'un psychologue américain, encore un, Robert Kegan. Celui-ci envisage le développement psychologique de l'individu selon le type de rapport qu'il entretient avec son environnement social. Alors, Comme dans les précédentes vidéos, je vous proposerai à la fin une correspondance entre son travail et le code couleur de la spirale dynamique. Si vous ne l'avez pas en tête ou que vous n'avez pas vu euh, ces précédentes vidéos, allez faire un tour dans ces vidéos qui vous le présentent. Cette fois-ci, j'ajouterai un autre concept élaboré par Ken Wilber, qui est le pionnier de l'approche intégrale. Eh oui, oui, eh oui, encore un américain. Et ce concept, il le nomme l'erreur pré-trans ou pré-post. Donc avant, après, d'une certaine façon. Ce qu'il décrit à travers ce concept existe depuis que les humains existent. Et c'est cette réalité dans les fonctionnements psychologiques qui peut expliquer les phénomènes de bouc émissaire, les chasses aux sorcières, les inquisitions et la mise au banc d'une société de certains marginaux, dissidents, réfractaires ou opposants à la norme socialement correcte. décidée par les puissants et les gouvernants. Évidemment, vous voyez de quoi je veux parler dans notre actualité. En superposant ces trois outils, nous allons mieux comprendre l'un des ressorts des divisions actuelles entre différentes tendances. Et c'est sans doute le ressort principal sur lequel ont agi ceux qui, de tous les temps, ont cherché à diviser pour mieux régner. Parallèlement, chacun pourra se situer dans l'échelle de développement proposée par Robert Kegan et se demander de quelle division il pourrait bien être consciemment ou inconsciemment lui-même l'auteur ou la victime. Allez, vous me suivez C'est parti Vous voyez sur la gauche que nous allons faire référence à trois stades de développement euh, divisés eux-mêmes en cinq degrés. J'ai choisi au milieu pour illustrer une citation de Jonathan Livingstone, le Goéland. Vous vous souvenez, ce goéland qui cherchait à approfondir la technique du vol et qui avait donc des intentions tout à fait différentes de celles du clan dans lequel il était censé juste se contenter de voler pour manger. Et évidemment, ça lui a valu l'exclusion, l'ostracisme et d'être mal considéré et de subir un certain nombre d'attaques. Voilà. Bah, je vous recommande cette lecture, ça date un petit peu, hein, mais euh, voilà, c'est un livre de Richard Park, que j'avais beaucoup aimé, qui fait un peu référence à ce que nous allons voir maintenant. Alors, Kegan nomme donc les trois stades de la façon suivante. Il y a un stade pré-conventionnel où l'individu est égocentrique, donc tourné vers lui-même. Le second stade est conventionnel, où là l'individu est centré sur son groupe social, donc égale le nom « ethnocentrique, et un troisième stade qu'il nomme post-conventionnel, ou euh, un néologisme un peu particulier, mondocentrique, c'est-à-dire que l'individu a une vision globale, une vision de l'ensemble du monde. Alors voyons apparaître ces différents degrés maintenant par rapport à chaque stade. Le premier degré du stade pré-conventionnel, qui correspond à une attitude égocentrique, et il le nomme le euh, degré impulsif. Donc là, on considère que c'est le jeune enfant, hein, le jeune enfant jusque 6 ans. Et là, par rapport au social, euh, ce jeune enfant ou l'individu adulte égocentrique, enfin, adulte, adolescent, peu importe l'âge, il agit simplement en fonction de ses besoins, et évidemment toute forme de frustration l'amène à être réactif. Il n'a pas de système de valeur propre, si ce n'est évidemment euh, ses propres besoins et ses propres instincts, et ses émotions. Et donc le choix qui lui est offert, c'est soit de se soumettre à un système externe plus fort que lui, soit d'y résister. On passe au second degré, toujours dans le premier stade, donc préconventionnel, qui lui porte carrément le nom de l'épithète qui a été accordée. Donc c'est le stade égocentrique. Là, Kegan le situe entre 6 ans et 20 ans, donc le préadolescent, l'adolescent, le jeune adulte. Donc bien évidemment, ça c'est théorique, on va trouver des adultes qui vont être dans ce stade-là tout au long de leur vie. Alors, quel qu'il nous en dit par rapport aux faits sociaux Là, on est tourné vers la réalisation de ses désirs, on s'occupe assez peu de ceux de l'autre. Il y a donc une tentative de ne pas être trop concerné par les références sociales ou les cadres, euh, et d'éviter les frustrations. C'est assez typique des, des, des adolescents rebelles d'une certaine façon, et de ceux, des enfants qui sont capables de dire non à toute forme de, de compromission ou d'ordre ou de consignes qui ne les satisfont pas. On passe au stade conventionnel dans son premier degré, qui gagne le nom socialisé et conformiste. L'individu est socialisé et conformiste. C'est censé, dans nos sociétés, être le stade euh, qu'atteignent les adultes propres sur eux, on va dire, socialement corrects. Et là, ce qui est attendu, c'est que le système de valeur de l'environnement social était euh, intégré et accepté. Et donc on comprend les besoins des autres, on respecte ces besoins, et on accepte la nécessité de certaines limites et de cadres. Le stade suivant, le degré suivant dans ce stade conventionnel, c'est l'individu autonome. Là, l'individu est capable de construire son propre système de valeurs, potentiellement opposé au système de valeur ambiant à celui de sa société, à celui de sa famille, à celui de son entreprise. Donc là, on arrive à une forme d'autonomie psychologique, d'autonomie intellectuelle, qui fait que l'individu est capable de, de résister, de s'opposer, de se rebeller, mais non plus de la façon adolescente, d'une façon beaucoup plus solide, argumentée, certes parfois encore tout à fait sensible dans ses émotions et ses sentiments, mais on est à un autre niveau. Et c'est ce qui va expliquer l'erreur pré-trans que je vous citais en introduction. Nous y arrivons après avoir vu la suite. Et la suite, c'est ce dernier degré selon Kegan euh, qui est là non plus dans le stade conventionnel mais dans le stade post-conventionnel. On est après les deux degrés précédents. L'individu est un individu nommé par Kegan intégral. Et donc cet individu-là... Il est capable, dans son intériorité, grâce à sa conscience et à son libre arbitre, de mixer différents systèmes de valeurs entre eux, d'en faire la synthèse, une synthèse qui lui est personnelle, et ce qui va lui permettre d'établir son propre équilibre, de rechercher sa propre harmonie, en essayant de repérer ses propres ambivalences et de prendre des décisions qui correspondent à un instant T, à la valeur qu'il décide de prioriser dans cette situation-là. Ce qui peut changer voilà, en fonction de la réalité, en fonction des événements. Donc voilà la façon dont Kegan envisageait donc ces trois stades de développement et ces cinq degrés. Nous allons voir maintenant que euh, évidemment on peut euh, largement y voir la correspondance avec les couleurs de la spirale dynamique. Alors ça c'est pas Kegan qui le fait, hein, je le propose. C'est assez évident hein, pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur la spirale dynamique. Euh, il y a une correspondance entre les, les différents niveaux de couleurs, donc les vagues de développement, qui sont des vagues de développement psychosocial, et ces différents degrés de développement envisagé par Kegan. Simplement, on, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, le beige, on est vraiment dans l'instinct de survie, dans les besoins primaires. Euh, le, le violet et le rouge sont des stades égocentriques. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le violet, qui est lié à la vision, à l'imaginal, serait-il égocentrique En fait, on peut le voir comme ça. C'est que mon imaginaire, ma propre vision, mais personnelle, euh, certes, je la partage à mon groupe, à mon clan, à ma tribu, euh, mais néanmoins elle vient de moi et je m'occupe pas forcément des représentations de l'imaginaire des autres. Il n'y a pas encore de débat. On est dans le mythe, dans la mythologie, euh, mais pas encore dans la construction intellectuelle. C'est en ce sens que c'est quelque chose qui est centré vers moi-même ou depuis moi-même. Voilà. Alors. Le bleu et le orange, évidemment, c'est tout à fait évident. Hein. Le bleu, couleur du cadre, couleur de la règle, de la limite. On est parfaitement dans ce degré socialisé et conformiste. Et de même, la couleur orange, donc celle de la rationalité, de la science, euh, du, de la croissance économique, euh, du commerce, de l'argent, etc. Donc là, on est vraiment dans les deux couleurs qui sont aujourd'hui conformes à la norme sociale, au socialement correct. Et arrive, donc on l'a vu depuis les années 70 du XXe siècle à peu près, euh, la couleur verte de la spirale dynamique. Et là, on est clairement dans le stade autonome. On arrive à la prégnance de la pensée sensible. Donc une pensée, c'est plus seulement instinctif, c'est plus seulement de l'émotion, mais c'est de l'émotion qui, euh, qui nourrit une pensée, ou une pensée qui est nourrie par la sensibilité au choix. Hein, de, peu importe l'ordre dans lequel vous le mettez. Et donc évidemment, on a là bah, des opposants, des rebelles, des gens qui ne sont plus OK avec le système précédent et qui sont donc considérés comme non conformistes. Les suivants, donc les jaunes et les turquoises, donc les individus que Kegan nommerait intégraux, évidemment, ils sont aujourd'hui très très minoritaires, Ce sont des gens qui ont une pensée complexe, qui surfaient entre les différents types de valeurs, entre les fonctionnements dits yang, donc plus masculins, entre guillemets, et les fonctionnements yin, plus féminins. Vous savez que je n'aime pas trop cette distinction masculin-féminin en cette matière, hein. mais bon, je n'y reviens pas. Vous allez voir maintenant, apparaître euh, une représentation de ce que l'on nomme l'erreur pré-trans ou pré-poste. Donc ça c'est un terme donc, emprunté à Ken Wilber, et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là C'est qu'en fait, il y a euh, une confusion chez ceux qui sont au troisième degré, c'est-à-dire les individus socialisés et conformistes, une confusion entre euh, ceux qui sont au second degré et ceux qui sont au quatrième ou au cinquième degré. C'est-à-dire que, euh, et là, évidemment, je fais référence à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tous ceux qui acceptent euh, volontiers ou par soumission euh, les processus euh, de, de passe sanitaire, de vaccination, etc., sont dans le côté socialisé, conformiste. Et euh, une des grandes tendances de communication, c'est de considérer euh, ceux qui ne se vaccinent pas comme des égoïstes. Hein, des égocentriques, qui ne s'occupent pas du bien de la société. Certes, il y en a sans doute dans ceux qui sont résistants, rebelles, euh, des personnes qui sont dans ce stade égocentrique, mais beaucoup d'entre elles sont au quatrième degré, sont des gens qui sont arrivés au stade, euh, au degré autonome du stade conventionnel. Mire, c'est un peu paradoxal, ils ne sont pas vraiment conventionnels et Kegan les met dans le stade conventionnel. D'une certaine façon, oui, puisqu'on reste quand même dans un mode de pensée et pas encore totalement dans un mode piloté par la conscience. Pour ça, il faut revenir sur des vidéos précédentes. Alors, donc, cette confusion-là, elle est faite non seulement par ceux qui sont donc bleus ou oranges, qui considèrent que, en fait, des verts et des jaunes seraient rouges, donc des gens qui sont dans leur propre système de valeurs, qui priorisent d'autres éléments une autre vision de la santé, un autre rapport à la maladie, un autre rapport à la mort, un autre rapport à la spiritualité. Donc des gens qui sont en fait plus avancés qu'eux dans les stades de développement, euh, ils les considèrent comme étant derrière eux. Et là est une grave erreur qui, évidemment, est une des sources de cette division pour mieux régner. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas du tout envie, qui sont évidemment, ceux-là sont bleus, sont oranges, n'ont pas du tout envie de voir arriver, comme concurrent, les gens de la vague de développement verte ou jaune. Donc, évidemment, consciemment ou inconsciemment, il est de bonne guerre, de bonne stratégie, de les, de les déconsidérer, en fait, en euh, émettant, en communiquant sur le fait qu'ils sont purement égoïstes et qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce n'est pas forcément le cas, c'est qu'ils ont un système de valeurs qui est, collectif, éventuellement, qui tient compte de la communauté, qui tient compte de l'ensemble, mais qui est capable de déterminer ce qui est plus juste pour eux en fonction d'autres critères que ceux qui sont socialement corrects. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui sont autonomes, donc les verts, Hein, euh, encore une fois, je le répète toujours, pas les vers euh, politiques, euh, les écologistes, mais tous ceux qui sont dans cette euh, mouvance hein, euh, du pluralisme relativiste, de la pensée sensible, etc. Eh bien, ceux-là font la même confusion par rapport à ceux qui sont intégraux. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette vague de développement verte ont tendance à considérer ceux qui sont dans la suivante, donc ceux qui sont dans le côté jaune ou turquoise, comme des vilains intellectuels, comme des oranges, d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, ceux qui sont dans le jaune ont une vision globale, une vision systémique, ils ont donc une forme de pensée complexe, intellectuelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune sensibilité et aucune intuition ils les ont intégrés, sauf que extérieurement, ça ne se voit pas forcément. Et donc, il y a là euh, également un, un levier intéressant pour ceux qui cherchent à diviser pour mieux régner, c'est que on va pouvoir euh, opposer entre eux euh, les tendances qui seraient susceptibles de nous être concurrentes et d'arriver après nous, euh, ce qui évidemment facilite la tâche euh, de, de, de ces gouvernants. Alors, vous voyez... À travers cet euh, outil, ces trois outils, en fait, mélangés, euh, vous voyez ce que je cherche à faire? C'est à indiquer à ceux qui sont dans le côté conformiste euh, que peut-être euh, ceux qu'ils considèrent comme égoïstes ou égocentriques ont d'autres sources d'informations, d'autres systèmes de valeurs. Il ne serait pas inintéressant de les interroger, ce qui permettrait éventuellement de comprendre, d'intégrer et de se demander si ces systèmes de valeurs n'ont pas un intérêt malgré tout. Pour conclure, on peut également se demander si notre gouvernement actuel ou différents gouvernements européens, ou voire américains, sont encore en mode socialisé et conformiste. En effet, ils sont censés être dans des pays démocratiques. Et donc, euh, il y a là des règles de droit, des règles constitutionnelles. Et il semble qu'un certain nombre de pratiques correspondent plutôt à un gouvernement de mode rouge. Hein, carrément bleu à tendance rouge. C'est-à-dire qu'on revient vers quelque chose d'assez égocentrique. C'est-à-dire que leur propre vision du monde... Euh, quitte à ce qu'elles soient totalement différentes de celles de leur population euh, et celles qu'ils veulent mettre en avant. Là, on peut sans doute leur reprocher ou en tout cas se demander s'ils ne sont pas eux-mêmes, dans cet égocentrisme, qu'ils reprochent à ceux qui ne veulent pas suivre leurs normes. Je vous laisse avec cette question-là.